Ah c'est Moyen Ah c'est bon. Ah il y a une petite fille bah, C'est Chapi, c'est la directrice de l'office de tourisme, euh, on, chappie, une Université. on fait on un... un... C'est rare qu'il y ait des universités ou des groupes français, mais d'habitude c'est plutôt des sud-américains, des américains... Ah bah non, ah bah là on est des français. français. Ou des belges aussi. La dernière fois, il y avait un étudiant d'expo. Je reproduis d'abord le lieu dans Second Life pour préparer l'expo. Ah, il y a de la musique. Tiens. Ah, mais attendez, la musique c'est ici, non C'est ici. ici, attendez, on va baisser. Ah, je ça. Ici, ouais. Ici, ouais. Ah, là, là Je vais baisser, attendez, je vais couper ah. la musique sur l'île. Il faut cliquer sur la voiture. Voilà, une, deux. Il y en a déjà deux dans la voiture. Point troisième. Et Alexandre monte. Alors il faut cliquer droit droit oui. et drive. Oui, bon. on va ouais, où bah Chapi Chapi on les a d'abord. On va aller sur l'île des reproductions d'expo. Allez où Chapi Chapi Allez là attention on va faire un accident. Euh. Il faut que je. Elle a été à l'aéroport Chapi. Elle veut prendre l'avion. Ah, bon, ouais, okay. On va monter dans celui-là d'avion. Ah, ok. Alors, on fait pareil. Oui, on fait voiture. Hop, voilà, un. Il y en a encore un. Où est-ce qu'elle est, qu est Je sais pas du tout où elle est. Allez. On verra la rechercher, bon. tant pis. Ouais, bon, on va faire ça. Allez, hop, hop, hop, hop, hop. De toute façon, elle est où Elle est avec vous en même temps Ou vous êtes séparés Non, non, elle est avec nous en même temps. Ah non, je crois qu'elle est montée, ça y est. Ah non, elle est là à côté. Ah ouais. D'accord. Cliquez est droit. Est-ce qu'elle est montée Bon, Chapi, est-ce que tu arrives à monter, toi Ah ben, bah, elle est assise sur l'aile, Chapi, s'il qu'il n'y a plus de place. Attention, on y va. C'est parti. J'espère qu'on ne va pas se crasher. Alors là, on passe au-dessus de Valoris, de reproduction d'expo à Valoris, à Bonson, un festival à Bonson. On va passer au-dessus de la Collégiale du Mans. Là, c'est la Collégiale du Mans que j'ai reproduit où j'ai fait une expo. On va passer au-dessus du Collège de la Bourgade à la Trinité, où j'ai une salle, Saint-Raphaël. Euh, là, on a le Centre Culturel de Moulins, la Malmaison à Cannes sur la Croisette, où j'ai fait une expo. Le Carnaval de Nice, parce que je fais chaque année, le Carnaval de Nice virtuel, là c'est en dessous, c'est la Place Masséna. Là, il y a une galerie américaine en dessous, où j'ai fait une expo. Là, il y a une tour géante. On va essayer de monter pour voir la tour. Il y a une tour géante où on peut monter à pied. Là, on a le cirque de Monaco en dessous. On a l'hôpital du moyen -Land, Le cirque de Monaco. Là, on a une grande expo que j'ai fait en Corée. Donc là, c'est la reproduction de l'expo en Corée. Là, on a un château. La chapelle de Clans, J'ai pas une chapelle dans l'arrière-pays niçois. Là, il y a tous les musées qui sont en dessous. Le vieux village. On va changer de serveur. Parce que j'ai quatre serveurs internet, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ah bon, si. Là on a une île tout en dessin. Là on a les rebelles du Moyaland c'est les anti-moyas. Ils sont contre moya. Ils sont contre l'égocentrisme de l'artiste. Ils ont, ils ont un territoire rebelle que j'ai bombardé. Ils sont là. Là il y a une île tout en dessin. Ouais. C'est une île uniquement avec des textures en dessin. Il ne faut pas qu'on se crache. Pas. Là, il y a l'Asie. On va aller. Oula, il, a, il nous bombarde les. Voilà. Hop, voilà. Et là, on a l'université. Donc, on a toute le, le, la factory, le travail. Il y a un grand tour de l'université. Et là, c'est la Factory, donc on va se poser à la Factory. On va se poser à la Factory. Et en dessous, on a les maquettes des futures expos. Il y a une expo à Nancy. Et il y a une expo qui vient de finir, qui était à Mantova. Voilà, boum. Ah, on est arrivé. Là, pour se lever, il faut mettre me lever. Ou alors je jette l'avion. Je voilà. Alors ici, c'est l'atelier de travail. Donc si vous êtes, ça vous intéresse, les parties travail, je vais vous montrer par exemple une expo. À droite, il y a l'expo que je vais faire à Nancy. Donc je suis en train de préparer la maquette. Et à gauche, il y a l'expo que je viens de finir à Mantoue, en Italie. Au palais du Cal de Mantoue, ah, On a perdu deux. Oh, on en a perdu deux. Aïe, aïe, aïe. Ah, je crois qu'ils ont un petit souci de micro. une installation des... et l'installation est quasiment l'identique en réel. Pour préparer l'expo, j'ai construit toute la, la maquette de, du lieu. C'est vrai qu'immersion est... Mal. Et après il y, avait, il y avait un film de Second Life qui passait ah. avec... Et vous exposés. faites souvent des projets comme ça euh, réels, bah, À Chaque virtuels. expo je reproduis la salle la prochaine c'est Nancy et là je suis en train de construire justement, on va pas aller au bout Chapi, parce que c'est tellement grand Mais après on, on s'intéresse surtout au on aux artistes Nancy, un petit peu non. comme ça, euh, qui sortent de l'ordinaire on va dire ah, oui. <rire> ben, Moi je fais tout en même temps je fais le virtuel, le réel, je fais tout C'est terrible ah, C'est vrai que c'est intéressant de, de mêler les deux alors là-bas, c'est un peu loin, mais enfin, fait, tant pis, il faut, faut marcher pour aller voir Nancy. Là-bas, c'est la préparation. Voilà, on peut courir. Si vous appuyez longtemps sur la touche de marche, vous, vous courez. D'accord. Sur le sol. Oui. J'ai fait la maquette. Elle est un petit peu plus petite pour l'instant, parce que pour pas qu'elle prenne de place. Et donc là, on va rentrer dedans. Et on voit le plan au sol. J'ai simplement monté les murs à partir du plan. Je vais monter les murs et je vais préparer l'expo, je, je, l'expo en fin juin. Donc je vais préparer toutes les œuvres. je vais les chercher d'ailleurs dans les autres expos reproduites, puisque c'est souvent les mêmes œuvres que je transporte. Et donc je vais voir exactement où elles peuvent se mettre. Et je vais fournir la maquette avant, je, le, ça a été photographié dans Second Life, dans le studio. Là une, une affiche pour C'est pas classique. tous les personnages ont été photographiés dans Second Life, les pianos, tout... J'ai acheté des violons dans Second Life, donc ça m'a permis de faire en 3D très vite. Le... Ça, c'est la carte, carte de vœux du centre LGBT de Nice. Donc ça, j'ai photographié avec des petits personnages découpés. Et j'ai posé les lumières dans Second Life. Et là, c'est une soirée pour le centre LGBT aussi à Nice. Et donc, j'ai projeté un film tourné dans Second Life sur les murs. Ce qui fait que le balcon qui est en haut, là, il y a un balcon en haut, il a servi à filmer des personnages qui dansent au balcon... Et ça a été projeté en haut de. Ça a été projeté sur un mur. Et les gens avaient l'impression qu'il y avait des avatars qui dansaient au balcon avec un, un vidéoprojecteur préparé ensemble oh. dans Second donc, Life Architecture. C'est une utilisation de Second Life. Alors là, il y a le studio ah, bleu. Que... Mais si on entre dedans, on est perdu parce que... y a. On voit pas les murs en fait. Voilà. Ici, c'est le studio bleu. Voilà. Là, on... Dedans, je peux filmer. Euh... D'accord, oui. Je... Et ça me permet de filmer des personnages et ensuite de les avoir comme sur fond euh... vide et donc de les projeter au plafond. Enfin, sur... Et là, c'est l'impression 3D. Ah, c'est la... des photos de pression 3D à partir de personnages. De... Donc là, là c'est le personnage 3D. Et en photo sur le téléphone, c'est l'impression la... 3D en réel du, du Père et donc je peux faire des maquettes directement dans le second live, je fais les maquettes en 3D de, de mes sculptures. Ça par exemple c'est un lézard, coup, oui, mais alors. il fait 6 mètres de long là, il, euh, il, il train en... de tester les sculptures, de tester la disposition. Ah bah vous si vous voulez, on peut aller voir les contestataires, ça c'est rigolo. Ah oh bah on peut... Mais alors par contre... On a tout notre un... temps. Ah bon Oh c'est grand ici, hein, si vous voulez. Oh là <rire> il faut des heures pour tout voir, c'est <rire> terrible. Oh ben on reviendra de toute façon, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ouais, faut... <rire> et là, alors ici, on entre dans le territoire rebelle. C'est pour ça qu'il y a un tank devant ils ont renversé une voiture. Non, je <s 'étonne> sais, on va passer par derrière Chappie on, on va aller voir ta résidence d'artiste. Allez, en l'air. Voilà, toc. Et là, c'est la résidence d'artiste de Chappie. Pour le moment, c'est Chappie qui est dans la résidence. Et Chapi, elle fait des œuvres virtuelles à partir de des, ce qui bouge, en fait. C'est la chair virtuelle de l'université. Donc, normalement, voilà, il a, la mémoire, elle n'est pas encore pleine. Donc, il peut encore apprendre, mais il faut lui juste lui parler. Il faut dire quelque chose dans le chat et après, il va répondre. Alors, attends, je vais lui dire bonjour. Tiens, je vais lui dire bonjour. Il a lu tout le bonjour. livre et il mélange voilà. tout. L'humain dépassera la part réelle de facettes et sorties de moyens et finalement qu'un carnaval. Voilà. Bon, parce que je lui ai parlé du carnaval de Nice, <rire> du coup, depuis, il n'arrête pas de parler de carnaval. D'accord. Je vais lui dire, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il répond L'histoire de millions de dieux. Ah oui, ah oui. Mais il, des fois, c'est pas bête ce qu'il raconte. Hein, mais... bon. Donc, ah, il faut l'interpréter. Il comme... des œuvres, lui, il me donne des idées d'œuvres. Il contient tout un tas d'éléments, euh, tous les styles d'œuvres possibles, tous les styles de matériaux dans sa mémoire. Et il me donne des, des œuvres à faire. Mais il a été mal programmé au départ. Il a une façon de parler qui est bizarre. Mais, on, avait, on en avait mis un bien pour l'office du tourisme qui, par, qui pouvait parler. Mais à la fin, il n'arrêtait pas. Comme on lui disait des bêtises, à la fin, il n'arrêtait pas de dire lol, lol, lol. Et, et on a dû le trouver. <rire> il y a une partie pour la, la musique virtuelle, une partie euh, pour donc l'artiste virtuel qui donne les idées, l'architecture la vi virtuelle. J'ai mon bureau tout en haut où on voit toute l'île toutes entièrement. Voilà. Là à gauche, on a le potier. Il y a plein de magasins là dans le vieux village, c'est des petits magasins, des petites boutiques. Et là, on va monter à la chapelle, tiens. Chapelle la chapelle que j'ai peinte de peint de dans l'arrière-pays de, euh, de Nice. Donc là, je l'ai peinte en réel, mais elle est reproduite virtuellement dans Second Life. Et, et dans cette chapelle virtuelle, ici, on a fait une messe réelle avec un vrai prêtre, un Noël qui a fait une messe pour les avatars. C'était très très beau. Il y a la vidéo ah, sur YouTube. Ah, ça va. Il n'y a pas de soucis, je pense pas que. A... Là, c'est la chapelle. Et c'est la reproduction à l'identique, la même dimension. Tâches, que, donc, j'avais mis des sièges. On va sauter par le balcon, comme mmh. ça on arrive directement en bas. Là, il y a Goya, oui, le coup célèbre coupé. tableau ah, de Goya. Bien sûr, oui, tout le monde est là. Ouais, il faut sauter, là, attention. 1, 2, 3, jump. Boung, voilà, bon. Voilà. Et du coup, j j comme c'est un peu. C relativement démocratique. J'ai laissé un petit stand pour les contestataires ici, voilà, sur, au milieu de la place Moya. Mais en plus, mais du coup, non, ils ont ils cassé la, la vitrine la marchandisation de, ma de l'art de Moya. Voilà, alors, donc, ils ne sont pas contents. Ils ont cassé la vitrine de la boutique. Et dans la boutique, on peut acheter les clés USB avatar. Tiens, on va aller voir. Il y a les clés USB. Il y a des t-shirts gratuits, par contre, là à droite. Il y a un t-shirt gratuit du Moyen Museum. Et là, il y a le livre.